ici à l'IMS avec la Française des Jeux avec euh, Bip Clé, on va remercier également mesdames et messieurs, Carbea, RSMA Banane de Martinique et de Guadeloupe Radio Caraïbe, International la collectivité territoriale de Martinique, on va remercier Sokari, et Air Caraïbe, Coca-Cola Brioche Piggin, Martinique La Première, Entreprise, Environnement sans Transport, Jardin Iris, Sushi Wave RTM Solarinox, Radio Intertropicale, les établissements Rosette, Modèle Locaneuf, Mabedo, ADEP, KMT, UK, Energy La Radio, Performance Caraïbe, Presta Condom, Via TV, la Tivolienne, Canal 10, Performance Caraïbe, KMT, Melcom, Budget, également euh, Antisport, Sécurité, Routière, Vivre Ensemble, Caribéa, le comité régional cycle de Générique de la Fédération française de cyclisme, ville d'étape, ville de Saint-Plus, ville de, du Lamantin, ville de, du Marin, de Fort-de-France, la ville de Trinité, ville de Macouba, la ville de Sainte-Marie, ville de Lucos, ville du François et également la ville de rivière pilote sans oublier la ville du Lamantin. Est-ce qu'il y a un représentant, mesdames et messieurs, de la ville de Saint-Olus, parmi Représentant, on va demander à Mme Madin, donc, représentant, un représentant que la ville. Madame Malin Non, du, du lavant, j'ai dit. Oui Ah, monsieur, alors là, effectivement, c'est monsieur Louis Cadignan, pardon, je m'excuse. Monsieur Louis Cadignan. Loulou, mon ami Loulou. Monsieur Louis Cadignan. Je vous demande de l'applaudir, sûr. Oui, je serai bien que Bonsoir, monsieur Cadignan. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Merci de faire comme nous autres. Je souhaite que, que ça n'ait pas des effets. Bon. Bonsoir à vous tous, en vos cas qualités, et de quelques mots que vous soyez. Mais, Président, comme tu l'as annoncé, après deux ans de traversée du désert, je crois qu'on commence à avoir la terre, on commence à avoir les arbres, on commence à respirer. Euh, on nous demande de nous lâcher, mais sans nous relâcher parce que la mère était là toujours. Bien. Alors, c'est un plaisir, Président, d'être là avec vous pour mettre le pied à l'étrier de cette 41e euh, édition. Parce que, il y a la douleur, les gens attendent. Les gens ont espéré pendant deux ans, et ça revient. Je pense qu'on voit beaucoup de gens sur les bords de route.